Bonjour à toutes et tous, euh, moi c'est Pierre Lévy, donc euh, j'habite dans un habitat participatif du sud de la France à Fort-Calquier qui s'appelle l'Écolibre. Et mon euh, activité, pour laquelle je crois que je suis là aussi aujourd'hui, c'est que je suis accompagnateur de projets d'habitat participatif, donc j'en vois un certain moment passer. Euh, et je vais vous parler, euh, alors, prendre un peu de hauteur pour se poser la question de savoir comment changer d'échelle et quels sont les problèmes que ça, que ça questionne. Euh, les oasis et les habitats participatifs, ils euh, défendent la possibilité aujourd'hui de, de, de bien habiter, et de faire société en essayant de s'affranchir des logiques capitalistes. Les, les logiques capitalistes, que vous connaissez toutes, et qui. Euh, je suis claqué ce soir, je suis désolé non. si je bafouille un peu, mais enfin, c'est pas grave. <rire> ils ont tendance à, à, à considérer le logement comme un simple produit qui est d'abord conçu pour être bien vendu plutôt que pour être bien habité. Et pour que ce soit bien vendu, il faut le standardiser au, au maximum, parce que comme ça il y a un marché qui est fluide, c'est plus facile de trouver les acheteurs, et pour que le marché soit fluide, il faut aussi standardiser les consommateurs. Et donc à la fois on standardise le produit, mais on standardise aussi les habitants qui deviennent des consommateurs passifs qu'on va essayer de comprendre à travers les, des études marketing qui vont tendance à les mettre dans des cases, dans des segments de marché, et qui euh, regardent plus leur, la question de leur pouvoir d'achat plutôt que la manière en ils bien habité. Donc ça, c'est des logiques sur lesquelles on essaye de, se... de trouver des alternatives, de combattre. Et pour le faire, euh, les oasis et les habitats participatifs, ils travaillent la question de l'autonomie. Ils travaillent la question à la fois de, de trouver des formes de propriété qui vont, euh, collectives en général, qui vont essayer de sortir des limites de marché. Et, euh, et pour les mettre en œuvre, on ne peut pas compter sur les promoteurs évidemment, donc on va rentrer dans des logiques d'autopromotion citoyenne qui sont guidées par le désir de faire société et d'habiter euh, et, et qui vont permettre d'essayer d'échapper à ces logiques capitalistes. Et ça, ça implique une transformation. C'est-à-dire que les le, le consommateurs passifs qui étaient euh, sur le marché, euh, qui ont l'habitude d'être protégés, euh, vont devoir se transformer en acteurs collectifs qui vont prendre des risques. Et qui prennent un paquet de risques. Pour ceux qui sont déjà dedans, il y en a pas mal d'entre vous, vous savez que c'est extrêmement exigeant ce type de projet. Et ces risques, c'est à la fois ceux, alors ça dépend euh, si on achète ou si on, on part sur du neuf, mais c'est à la fois euh, ceux d'une opération de promotion immobilière, et, et les opérations de promotion immobilière, je ne sais pas si vous savez, mais ça fait partie aujourd'hui des opérations qui, par les banques, sont considérées comme étant les plus risquées. Donc en soi, c'est quelque chose de compliqué, sur lequel on rajoute tant un tas d'innovations, à la fois juridiques et sociales. Euh, on essaie de le faire en autogestion, hein, on sait que ce n'est pas toujours très simple. Euh, et ça, c'est fait par des gens euh, qui ne sont pas professionnels, qui le font sur leur temps de loisir, euh, Enfin, on, on en rajoute et on se rend compte effectivement que la barque, elle se charge tellement que finalement on peut se poser la question de savoir si ces projets, ils ne sont pas réservés à une petite élite virtuose qui réussit à, à les développer, mais euh, qui pose une vraie question si on est sérieux dans la volonté de, de, de transformer le un de la société. C'est-à-dire si on considère qu'il faut améliorer, enfin, que l'amélioration de la condition humaine, elle passe par la multiplication du nombre des oasis, euh, comment on fait si c'est réservé à quelques élites, quelque part C'est un projet qui est élitiste. Donc on a une tension qui apparaît entre la recherche d'autonomie et qui est, au, qui est au cœur du sens de notre démarche et l'exigence de démocratisation qui, dont va venir la puissance du mouvement qu'on veut développer. Si on ne se démocratise pas, c'est simplement une centaine, c'est déjà énorme, hein, on pensait d'y arriver, mais si on ne dépasse pas les trois à quatre cents oasis, on se fera plaisir, ce sera super pour ceux qui le vivront, on ne transformera pas la société et les enfants en vrai, continueront à vivre dans une société les logis sont délétères. Donc c'est cette tension que je veux explorer entre l'autonomie et démocratisation. Euh, en posant après quelques, quelques pistes de questions, hein, que je vous invite à venir discuter après euh, avec moi dans, la, dans le Cercle Samoa. Bah, la première réponse qu'on a c'est bah, l'accompagnement, alors est-ce que ça peut suffire Est-ce que les, les accompagnateurs peuvent suffire à euh, démocratiser l'habitat participatif Moi j'en suis un, j'espère un peu, mais euh, jusqu'où euh, il y a la construction d'une expertise citoyenne en réseau. On est très fort là-dessus. Alors, Oasis, il se spécialise là-dessus. La participative France également. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on ben, construit des outils qu'on met en commun Comment on mutualise les expériences des uns et des autres Et comment est-ce que ça, ça permet vraiment de construire cette expertise qui va permettre de développer un peu la participatif. Mais est-ce que c'est à la hauteur des enjeux Est-ce qu'on peut imaginer la construction de promoteurs citoyens C'est-à-dire, des promoteurs qui seraient. Euh, qui, qui se chargerait de porter nos risques et qui aurait l'expertise pour développer ces deux projets mais qui resterait sous contrôle citoyen, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est souhaitable, est-ce qu'on ne risque pas de faire quelque chose, ou est-ce que, parce que c'est aussi ce qui est en train d'arriver actuellement, euh, on ne va pas euh, laisser arriver les gros promoteurs sur ce nouveau segment de marché et ils arrivent. Et, euh, et du coup dans quelles conditions Parce que pourquoi pas, hein, ça peut faire améliorer leur pratique, mais en même temps on redevient consommateur et on revient à la case départ. Et cette question-là qui se pose, elle se pose en, même, en ce moment, c'est-à-dire que c'est en ce moment que se pose la question du changement d'échelle et euh, si on n'en a pas une prise de conscience collective, si on n'a pas une réflexion là-dessus pour se dire « ok, c'est quoi la stratégie collective qu'on va mettre autour de ça euh, ?», et bien ça ne sera peut-être pas forcément de la manière dont on le souhaite. Quoi. Et en fonction de savoir si c'est pris en charge par le mouvement citoyen ou par des acteurs professionnels qui sont plus ou moins proches des acteurs citoyens, et bien on va avoir une... une un développement des oasis qui va avoir une certaine couleur et qui sera euh, et qui ne sera pas forcément la même. Voilà, et donc ce que je vous propose c'est de venir discuter des pigments de cette couleur avec moi dans le cercle savoir. Merci.